Bonjour, je vais vous présenter euh, le Portefeuille Magique. Moi, ça me fait rappeler, euh, ça me fait rappeler, ça me fait rappeler euh, à l'ancienne, quand j'avais besoin d'argent et que je ne savais pas comment faire. Que je regardais, j'avais internet à la maison, donc du coup, euh, j'ai cherché un peu, euh, j'ai cherché un peu à euh, comment, comment, comment réussir, comment devenir un, un homme riche dans la vie, comment devenir riche. Et j'ai réussi à, à lire un peu des trucs sur Internet. J'ai contacté ce monsieur qui s'appelle Maître Marabou Mazout. Euh, il m'a permis d'apprendre plein de choses en lisant ces informations qui étaient sur son site. Et euh, voilà quoi. Il est sur les réseaux sociaux. Donc du coup, allez-y, causez avec lui, ayez son numéro. Allez sur WhatsApp, discuter avec lui, il va vous aider et, euh, et il est très bon. Donc du coup, je, veux parler, je voulais vous parler de ça. Ça, c'est ce que j'ai commandé chez lui. Vous voyez Et euh, c'est très simple, hein, vous, vous contactez ce monsieur par WhatsApp, comme je l'ai dit. Vous, vous discutez avec lui, vous lui dites que vous voulez, euh, vous voulez faire la multiplication d'argent. Et il va vous répondre. Et vous vous, vous demandez euh, le prix vous envoyez votre nom, prénom, adresse, tout ça et il va vous fournir ça par DHL en, en moins de 48 heures il fera, il fera nécessaire pour, il n'y a pas de problème et donc du coup il y a, ça c'est le portefeuille magique comme vous voyez, là il y a la bague qui va avec vous voyez, ça c'est la bague du portefeuille magique ça se met dans le doigt ok, donc du coup euh, moi, j'ai fini avec ma vidéo si vous avez besoin de ça n'hésitez pas à contacter ce monsieur WhatsApp, allez sur Internet, vous, vous, vous discutez avec lui, il s'appelle Maître Marabou Mazout du Pénin, ok, Ou, y a, y a, voilà, faites-vous faites, faites, euh, faites confiance, quoi. c'est possible, il n'y a, y a pas de galère, franchement, c'est rien, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, ok, au revoir.